On est sur la station du Tanné, sur la commune de Soulzeren, des Ballons des Vosges. On vous souhaite un bon week-end. Le Honec, on est à 1360 mètres d'altitude, c'est le troisième sommet vosgien. Et on commence à avoir une flore alpine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des altitudes qui, dans les Vosges, sont aux alentours de 1200 mètres, ça va être la même végétation, le même climat que dans les Alpes à une altitude de 2000 mètres. On peut pas rêver mieux, on apprend plein de choses, le temps est super, de belles rencontres, c'est génial. L'idée, on a déjà choisi le site, parce que le cahier des charges était de faire à la fois des ateliers techniques de formation pour des licenciés, que de l'animation pour faire découvrir au grand public, donc c'est le choix de ce site. Comme beaucoup, en fait, je fais beaucoup de salles. Je commence à évoluer un peu en extérieur, sur le rocher, mais il me manque quand même beaucoup encore d'infos, niveau sécurité, entre autres. Et donc, avant d'aller plus loin, je préfère apprendre, en fait, tout simplement, pour être sûre de ce que je vais faire et toujours être dans la sécurité le plus possible. Vraiment, l'image de la montagne, c'est de sortir un petit peu nos licenciés des salles et de les amener à la montagne et de faire aussi découvrir toutes les activités de la fédération euh, par le biais du village euh, aux non-licenciés, aux enfants, pour les faire venir dans nos clubs. Moi je suis intéressée par l'alpinisme à terme, donc euh, c'est euh, plutôt sympa d'avoir euh, voilà, de euh, des nouvelles techniques à prendre et puis à perfectionner. Ah bah super, j'ai pris le temps ce matin de faire les, le tour des ateliers, euh, l'ensemble des ateliers. Super bien organisé, euh, des participants ravis, euh, bien à l'écoute en les questionnant un peu. Euh, pour la plupart, ils sont venus là pour euh, apprendre les techniques de sécurité auxquelles ils n'ont jamais été formés euh, dans leur club parce que l'occasion c'est de pas présenter. Mais ils sont venus là justement pour se faire et j'ai trouvé ça très bien organisé, bonne ambiance, euh, des, des encadrants euh, bien motivés. Donc super, bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé euh, les, euh, les techniques de réchappe. En fait tout ce qui est dû un petit peu à la sécurité, euh, euh, bah parce qu'on peut toujours être confronté à une situation compliquée et puis du coup ça rassure d'avoir ce, ces techniques. Nous on vient de Reims, on vient de loin, on a reçu l'invitation donc euh, on s'est dit que c'était l'occasion de passer un week-end sympa en attendant des trucs et rencontrant des gens. Pour moi, cet événement, euh, bah, ce n'est pas un one-shot, l'idée c'est de, de refaire euh, la même chose ou des choses un peu différentes les autres années, plusieurs pistes, soit un événement hivernal, soit euh, une reproduction de cet événement, mais dans le reste du Grand Est.